Au fond de ma révolte contre l'effort je trouve du plus loin qu'il me souvienne l'horreur des tortures infligées aux bêtes. J'aurais voulu que l'animal se vengeât, que le chien mordît, celui qui l'assommait de coups, que le cheval saignant sous les fouets renversât son bourreau. Mais toujours la bête muette subit son sort avec la résignation des races domptées. Quelle pitié que la bête depuis la grenouille que les paysans coupent en deux, laissant se traîner au soleil la moitié supérieure, les yeux horriblement sortis, les bras tremblants, cherchant à s'enfouir sous la terre, jusqu'à l'oie dont on cloue les pattes, jusqu'au cheval qu'on fait épuiser par les sangsus ou fouiller par les cornes des taureaux, la bête subie, lamentable, le supplice infligé par l'homme. Et plus l'homme est féroce envers la bête, plus il est rampant devant les hommes qui le dominent. Des cruautés que l'on voit dans les campagnes et commettre sur les animaux, de l'aspect horrible de leurs conditions, datent avec ma pitié pour eux la compréhension des crimes de la force. C'est ainsi que ceux qui tiennent les peuples agissent envers eux. Cette réflexion ne pouvait manquer de me venir. Pardonnez-moi, mes chers amis de province, si je me pesantis sur les souffrances endurées chez vous par les animaux. Dans le rude labeur qui vous courbe sur la terre marâtre, vous souffrez tant vous-même que le dédain arrive pour toutes les souffrances. Cela finira-t-il jamais Les paysans ont la triste coutume de donner des petits animaux pour jouer à leurs enfants. On voit sur le seuil des portes au printemps, au milieu des foins ou des blés coupés en été, de pauvres petits oiseaux ouvrant le bec à des mioches de deux ou trois ans qui fourrent innocemment de la terre. Ils suspendent l'oiselet par une patte pour le faire voler, regarde s'agiter se ses petites ailes sans plumes. D'autres fois ce sont de jeunes chiens, de jeunes chats, que l'enfant traîne comme des voitures sur le caillou ou dans les ruisseaux. Quand la bête mort, le père l'écrase sous son sabot. Tout cela se fait sans y songer. Le labeur écrase les parents, le sort les tient comme l'enfant tient la bête. Les êtres, d'un bout à l'autre du globe, des globes peut-être. J'ai dans l'engrenage. Partout le fort étrangle le faible. Étant enfant, je fis bien des sauvetages d'animaux. Ils étaient nombreux à la maison. Peu importait d'ajouter à la ménagerie. Les nids d'alouettes ou de linottes me vinrent d'abord par échange. Puis les enfants comprirent que j'élevais ces petites bêtes cela les amuse à eux-mêmes et on me les donnait de bonne volonté les enfants sont bien moins cruels qu'on pense on ne se donne pas la peine de leur faire comprendre voilà tout